Bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous avez tous très bien écouté pour ma part. Ça va nickel, comme d'habitude, d'autant plus aujourd'hui les amis, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur Rotruck Simulator 2. Les bugs qu'il y a eu dans la dernière vidéo, je m'en excuse infiniment. C'est terminé. C'est terminé aujourd'hui vous me voyez d'ailleurs je. Vous me revoyez, ça fait plaisir. Vous me voyez de manière, pardon le micro, voilà je vous agresse parce que je suis excité Vous me revoyez de manière très très fluide en théorie Puisque je, pour ceux, Alors, pour ceux qui s'y connaissent Je tourne cette vidéo avec mon setup double PC Donc de la même façon que je fais mes lives, c'est à dire que j'ai mon Jeu qui tourne sur un PC et la vidéo est record sur un autre PC. Donc en fait, totalement, la fluidité est au rendez-vous. Maintenant, on va voir au niveau de la qualité, il faut faire des tests. C'est un crash test, donc on va voir si la qualité est optimale. Mais dans tous les cas, je veux dire, si moi, je n'ai pas de freeze en jeu, vous n'aurez pas de freeze dans la vidéo et ça, c'est absolument formidable. Donc j'espère que vous allez kiffer. Tout comme la première vidéo que je vous ai fait il y a quelques jours. Je vous remercie énormément mais ça m'a fait du bien de vous voir mais d'arrache pied à fond, euh, à soutenir de ouf. J'avais eu un petit peu peur, j'ai eu un petit peu peur et vous m'avez prouvé encore une fois que la communauté Eurotruck est là. Donc les gars, vous allez dire que j'exagère mais vraiment on est là pour ça et surtout que c'est totalement faisable. La preuve, vous avez dépassé la barre des 150 pouces bleus en un rien de temps. Messieurs, dames, messieurs, dames, je ne veux pas vous en demander trop est-ce que vous êtes chaud qu'on continue comme ça avec 200 pouces bleus Est-ce que vous pouvez me prouver que c'est possible Sachant que oui, c'est possible. Les amis, je compte sur vous 200 pouces bleus sur cette vidéo et on continue de ouf cette aventure. Nous sommes avec, toujours sur Grand Utopia, nous sommes avec ce joli Dafalgan, euh, XF bien sûr. Nous allons transporter des noix, hein Des noix Attention Et regardez, ça n'a jamais été aussi fluide, <rire> c'est juste pour dire. Et on a, une bête, on a une très très belle route qui nous attend, on va aller livrer à Egg euh, La route est. Voilà, je crois qu'on va on va bien s'amuser messieurs dames. On est parti euh, sans perdre plus de tang, on rentre dans le dans le camion, la vue c'est parfait, le siège ça va, on va pas toucher, on met le contact Je mets euh, les lumières, pas du tout. Voilà, j'aime bien mettre les lumières avant de démarrer le moteur, comme ça j'ai plus de batterie, c'est rigolo hein. Et on démarre le moteur. Vous inquiétez pas, j'ai fait chauffer le camion avant. J'ai fait le chauffer le camion avant de toute façon. Bah oui, il fallait que je cherche la remorque Ha Ah Et oui. Et là ceux qui me suivent pas en live, vous vous dites même Colo, il a plus de cheveux. Suivez-moi sur Instagram messieurs dames. Allez, on est parti. OK, j'ai cru que ça voulait pas démarrer. On est parti et on sort à droite. C'est tout à fait ça messieurs dames, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'espère vraiment que la qualité sera bonne dans tous les cas. Oh putain, c'est pas par là la sortie. Oh ah je me souviens plus par où je suis rentré hein. C'est une mission rapide je le rappelle bien sûr Euh s'il vous plaît Je me suis trampé J'ai chié dans la colle enfin, J'ouvre la fenêtre Parce que, Du coup ça me donne chaud cette histoire Ah bah oui c'est là bas la sortie Je suis bête Bah c'est pas grave On va faire ça bien vous inquiétez pas On va faire ça bien Ah c'est le premier faux départ de la vidéo Hop bon, alors, on, va, on va éviter de plier le On va éviter de plier le camion Je, je referme la fenêtre j'ai froid, ça y est. Hop, je peux enlever les warnings et là ça passe sans problème. Là ça passe sans problème, j'ai pas besoin de forcer. Regardez-moi ça, voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Nickel Franchement, ça s'est bien passé. Donc voilà les gars, je suis super content parce que la qualité normalement même de la caméra surtout, hein, elle est optimale. Vous me voyez très très bien euh, en grand sans problème, de manière fluide. Euh, j'ai beaucoup d'espace, regardez, je lève les mains. Vous voyez J'ai de la place avant j'avais pas toute cette place, oui parce que bon, comme dit promis, je vous ferai une vidéo setup avant la fin de l'année, c'est promis. Je suis une S-A-L-O-P-E une, euh, -E si je ne vous fais pas de vidéo setup. Hein. Donc euh, je vous montrerai mon fond vert comment il est, euh, là maintenant il est vraiment euh, normalement au petit oignon quoi. Il est vraiment au petit oignon. Alors ce qui est pas mal, j'avais pas fait exprès, mais c'est vrai qu'on a terminé la dernière vidéo justement une livraison à Chirac. Et là on repart de Chirac, donc c'est plutôt bien fait. Euh, voilà, j'ai pas fait exprès euh, pour être très honnête avec vous, mais, euh, mais du coup, c'est cool. Alors, attendez, là c'est très serré. Bah, on, on venait de là d'ailleurs. Hein. C'est très serré. Ok, j'aurais dû prendre un peu plus large, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, ça passe complètement. Voilà, et ça m'a fait plaisir. Alors, du coup, j'ai envie de faire un clin d'œil à KFKFCO quand même. KFKFCO, le sang de la veine, parce que c'est grâce à lui si je peux euh, faire des streams depuis maintenant 2 euh, semaines, 3 semaines. Euh, voilà, je fais des streams avec mon setup double PC donc. C'est grâce à lui également En vrai si t'étais courtois tu m'aurais laissé passer trou de balle non Je sais pas hein euh, Tu réfléchis un peu dans ta petite tête Mais c'est pas possible <rire> Ouais bref donc c'est grâce à lui notamment que voilà je peux vous faire cette vidéo maintenant de, de, de, de cette qualité Encore une fois c'est un crash test Ce que je veux dire c'est que ce sera fluide Mais si la qualité n'est pas optimale Ne vous inquiétez pas ça, ça ne pourra que monter C'est simple C'est que du bonheur C'est que du bonheur que demander de plus hein. Que demander de plus Donc voilà c'est cool Ça me permet de tourner le jeu en ultra Et, euh, et d'être totalement indépendant Sur l'enregistrement Et donc avoir euh, une fluidité d'enfer Qu'on n'a qu jamais eu voilà, Tout simplement C'est que du bonheur Voilà petite vue cinématique Le klaxon Miaou. La classe La classe ou pas la classe Non franchement je suis très content Et ça ça me remotive Voilà je vous le dis Ça ça me remotive de ouf Enfin j'étais déjà très motivé Sur la première vidéo Même si j'étais déçu du coup Des frises des frises qu'il y a eu malheureusement hein, Comme vous me l'avez souligné Mais, mais voilà c'est comme ça Ah Nvidia qui fait du caca Donc euh, c'est plus possible de pouvoir tourner les vidéos sur un seul PC Et c'est pas le PC le problème parce que bah, le, le jeu tourne super bien Que voulez-vous Que voulez-vous Donc voilà les gars ça fait plaisir Je voulais faire un clin d'œil également à certains abonnés d'entre vous Et ça ça me fait extrêmement plaisir Vous avez pas idée Il se passe un truc en ce moment Qui n'est jamais arrivé avant Et ça ça c'est que du kiff, c'est que les communautés maintenant se mélangent. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai plusieurs communautés sur la chaîne, que ce soit YouTube, Twitch, j'ai plusieurs communautés. C'est pas juste la communauté YouTube et la communauté Twitch. Il y a ça, mais il y a aussi la communauté en fonction de mon contenu. Il y a une petite communauté qui me suit peu importe ce que je vais faire, sans de la veine. Il y a, il y a la communauté Full Truck, il y a la communauté plus Minecraft, il y a la communauté un peu call of mais euh, elle paraît pas très importante. Et en fait, jamais ces communautés ne se sont mélangées auparavant. Ce qui faisait que, évidemment, mon, mon contenu. Euh, bah voilà, euh, je fais plus de vues sur Eurotruck, ça, ça ne changera pas. Euh, je profite hein, de la vitesse, hein, vous m'excuserez, j'étais à 100 km/h, on n'a rien vu, on ne dira rien. Hein, regardez les montagnes, c'est plus, plus sympa. <rire> Mais bref, et là, il se passe un truc. Depuis que là, donc ça fait 2 semaines, 3 semaines que je stream quasi tous les soirs sur Twitch, je suis à fond, même des fois le matin et tout. Que, euh, vraiment je, je, je fais un, un 8h-2h heures, heures du matin hein. mes journées se, ressemblent à ça et puis euh, en même temps que je fais mes que je fais des boulots à droite à gauche ah oui le col des méchants, oh ça faisait longtemps ouais ouais le monde est méchant, attends attends attends, attends. est-ce que ça, bien sûr bien sûr que ça passe bien sûr que ça passe terrible terrible terrible euh, ouais euh, je sais plus ce que je disais mais en gros ce qui s'est passé c'est que là Beaucoup de gens sur Twitch euh, Viennent dans, dans mon chat de manière active C'est pas juste pour dire coucou C'est vraiment de manière active et donc gros big up à vous Il y en a beaucoup qui, me, qui regardent mes lives Call of Maintenant sur Call of Duty alors que Call of c'est pas leur tasse de thé Et surtout qui m'ont découvert euh, par exemple Via TikTok ou justement sur les Youtube euh, Euro Truck Simulator Ça n'est jamais arrivé avant parce que En général ceux qui regardent mes vidéos Euro Truck ne veulent pas Regarder mes autres vidéos Ne veulent pas essayer de regarder mes autres contenus Sauf que quoi, ils le font, et eh ben, ils kiffent, et ça, ça me fait plaisir. Il y en a qui me le disent, ils disent, euh, voilà, euh, je, je regarde euh, tes contenus Eurotruck, euh, je viens de tomber sur ton live Call of, euh, je voulais pas le regarder forcément, et puis maintenant, bah, je kiffe, et ils sont là tous les soirs. Merci à vous, les gars. Vous avez vu, quand, quand vous franchissez le pas d'essayer d'aller voir, Bah après, vous comprenez que c'est quand même kiffant, parce que mes lives sur Call of Duty, c'est pas juste euh, euh, tryhard, hein, aigri à vouloir tuer des gens, machin, pas du tout. C'est que c'est 80% du temps du divertissement juste on rigole, on chatte ensemble il euh, y a des clips de folie, vous voyez les best-of hein. et puis bien sûr il y a des scènes assez intéressantes euh, parce que je fais des, parfois des belles parties mais voilà, vous voyez c'est un mélange de tout et c'est ultra intéressant et en fait on se rend compte que peu importe le contenu que je vais faire, le contenu c'est uniquement le support je peux parler euh, de ce que je suis en train de vous parler sur Minecraft, sur Call of sur n'importe quel jeu, c'est juste un support et donc, euh, donc voilà ça me fait plaisir de voir ce mélange de communauté qui se fait et également la communauté Call of Qui se sont mis justement à regarder mes vidéos Eurotruck Alors peut-être pas de la même façon que, que vous la communauté Eurotruck en, en elle-même Par exemple Kevkevco du coup Qui a regardé pour, pour la première fois Ma dernière vidéo sur Eurotruck Parce que euh, je parlais de CSA mais il a regardé la vidéo Et ça c'est ça n'est jamais arrivé avant de, de faire ce mélange de communautés Donc je suis trop content C'est absolument ce dont je rêvais tout simplement De pouvoir mélanger euh, les différentes communautés Et euh, c'est que du bonheur Mention spéciale aussi à ceux qui m'ont découvert sur TikTok et justement qui se sont abonnés à mes différentes chaînes et qui sont là. Parce que c'est vrai que quand tu mets des clips sur TikTok, ben, les gens ils sont plutôt là en train de se marrer dans leur lit à swiper. Hop, très vite passé. Hein, J'ai fait plus d'un million de vues sur TikTok euh, sur, par exemple, une vidéo. Mais personne ne me connaît. Tu vois ce que je veux dire. Et il ben, y en a qui euh, m'ont quand même cherché sur YouTube et qui m'ont découvert. Et donc ça fait plaisir sur Twitch aussi. Donc voilà, merci à, merci à vous. Tous ceux qui se reconnaîtront, bien sûr. J'ai la tête dans le cul. Hein. Je, je, je viens de me regarder dans le retour, j'étais en mode ah oui j'ai la tête dans le cul. Oui oui c'est normal, c'est le matin. <rire> ok là il a du mal. Il a du mal le bébé. Le bébou. Alors c'est terrible, on est déjà passé par là, euh, je m'en souviens euh, il n'y a pas si longtemps que ça et plusieurs fois euh, en convoi notamment avec S7C Fox et MyGodness. Mais c'est pas grave, on redécouvre euh, la map. Et euh, le but du jeu ça va être de revenir vers le nord euh, à Crother Gersheim bien sûr comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo euh, pour aller retrouver ma VTC M Company. Mais on est surtout là pour, euh, pour faire de la route. Hop là, la petite aire de pique-nique. On va faire une petite vue. Ah bah d'ailleurs, vous savez quoi On va faire une petite miniature. Enfin, on va faire un petit screenshot. Alors attendez, on va se remettre là. Tac. Emplacement de parking. Oh. Regardez-moi cette, cette belle vue. Ouais. Ah, attendez, bougez pas. Il y a des plus belles vues sur Grand Utopia, ça c'est sûr. Donc là, je vais pouvoir me permettre de faire euh, le studio photo... Ça, ça, faire ça ça me faisait bugger avant quand j'enregistrais je, parce que Nvidia euh, c'est du caca alors que là du coup j'ai plus de problème et ça c'est stylé par contre toi ouais, la miniature comment tu veux que je la fasse c'est pas si terrible que ça en fait c'est... merde je voulais pas faire ça euh... ah bah attendez si je peux faire un truc comme ça oh ah si attendez bougez pas bah, du coup la vue elle est pas folle la vue elle est pas folle merde à chaque fois je reset la la touche alors que voilà c'était ça que je voulais faire hop bon déjà on va faire ça merde je voulais pas faire ça pourquoi j'ai pas les pourquoi j'ai pas les... les raccourcis clavier là pourquoi ils me disent pas c'est quoi les touches c'est bizarre ça ce qui se passe on se fout de moi bon bref attendez on va se contenter de on va se contenter de ce que j'ai fait pour l'instant on va repartir directement excusez-moi monsieur je vous ai gâché la vue là le mec est assis sur le banc hop c'est en train de se galoche là je rêve pas ah non c'est en train de s'embrouiller voilà ils sont en train de s'embrouiller allez c'est parti c'est qui euh, ce mec là à Qui tu parles Que tu écris Je suis chalouse Let's go <rire> Et on est au point le plus haut Bien sûr Le col euh, Du fémur Bien sûr Le col des méchants hein, Totalement C'était le panneau qu'on avait vu tout à l'heure Je suis bête Voilà donc euh, On vient de franchir le col Et on va pouvoir le Redescendre à fong Les ballons C'est beau Les petits cailloux Là on peut s'imaginer que il y, y a de l'eau qui coule. Voilà. J'aime bien m'imaginer des choses. Là, s'il y a une voiture en face. Ah bah tiens, en parlant de voiture. Il y en a une sur le bas-côté. Donc faut faire attention. Oui, il y a des, des habitations ici. Faut faire... Euh... Bonjour, pardon. Eh, comme une lettre à la poste. Comme une... Le... Eh, de toute façon, on transporte des noix, hein. Ouais, oh, 18 tonnes, je crois, mais... Euh... Vous inquiétez pas si ça, si ça remue dans tous les sens derrière, c'est pas bien grave. Bon, c'est juste dans des, euh, dans des grandes boîtes, quoi. Mais c'est pas... Vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Eh, hey, c'est mon métier. C'est mon métier depuis 2020. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. On se dirait pas comme ça, mais regardez. 90 km h sur une route pareille. Je vois pas où il est le problème. Je vois pas où il est le problème. Ah, je sais plus où elle est euh, l'entreprise de L7C Fox. J'ai oublié. Justement, c'est pas Chirac Je sais plus je sais plus, on va juste faire un tour sur la map après pour regarder parce que c'est vrai que je ne sais plus ah ah oui c'est sympa ici c'est sympathique petit étang oui ça secoue là bon là j'avoue j'ai un peu exagéré je suis désolé monsieur dame, vous inquiétez pas je vais me je vais me reprendre en main je pensais pas en fait que ça allait autant secouer je, <rire> je pensais vraiment pas que ça allait autant secouer hein, pour le coup Hop là. Ouais l'entreprise de Fox... Ch bah elle est à Chirac en fait, non Je sais plus. On va, on va regarder ça après. Si on est arrivé, on a un petit point d'interrogation. Ouais, j'adore... Eh, hey, ça faisait longtemps les points d'interrogation. C'est un Iveco. Bien sûr. Et on est arrivé à Igeskov. Bonjour. Ah oui, il faudra qu'on qu aille à New York dans, le, dans la prochaine vidéo. Du du du du du. Feu rouge Feu rouge. Ah j'ai le seum Ah j'ai le seum Ah j'ai le seum Je voulais pas m'arrêter. Tout ça pour ça Tout ça pour ça Oh Hop là ah j'espère vraiment que la qualité elle est bonne parce que... Même si c'est juste des petits réglages très faciles à faire pour euh, réaugmenter... Mais vas-y s'il y a moyen que là ce soit bon et qu'on arrête euh, les problèmes ce serait génial. Franchement vous me dites en commentaire. Vous me dites en commentaire, hein. commentaire j'ai très très hâte de vous lire. On n'oublie pas On n'oublie pas Les 200 pouces bleus les, les... En fait ça me paraît euh, gros mais, mais non vous le faites en fait vous y arrivez. Donc les gars 200 likes et on continue d'arrache pied. On s'arrête pas et la machine est lancée. Voilà le but du jeu c'est de lancer la machine... Et de la, de la laisser en, en roue libre en fait Vous voyez ce que je veux dire L'effet boule de neige vous connaissez Ah la team Zephyr on est chez Zephyr là ici c'est vrai bien vu Bien vu bien vu euh... Je vous propose une manœuvre hein Ah si déjà Si déjà vous me régalez Autant qu'on se régale Bon après merde excusez moi j'ai eu un <rire> Je me suis fait un torticolis <rire> Oh non Oh non j'avais oublié Eh hey, Je l'avais déjà fait cette erreur je l'avais déjà fait cette erreur. Pourquoi il y a ce bâtiment là C'est complètement con. C'est complètement con. C'est pas grave. On va, on va faire différemment la manœuvre. Vous allez voir, je vais vous épater. Normalement, je vais vous épater. Ok, on prend large. Et là, on part. Oh, c'est pas grave. Oh non, c'est pas mal en vrai. En vrai, c'est pas mal dans tous les cas parce que je pourrais corriger, donc c'est cool. Il y a pas de bordure, si, il y, y a le petit trottoir, mais c'est vraiment pas grave. Même pas besoin de le monter, je vais corriger. Non, en vrai, c'est pas grave, c'est bien ça. Non, non, franchement, c'est quand même bien parti. Ça m'évitera de, de me prendre un truc dans la figure. C'est quand même beaucoup plus RP. Voilà. Là, le seul problème, c'est que je vois pas... et J'ai toujours pas configuré ma touche pour zoomer. Ce qui est absolument terrible. Là, normalement, je devrais être pas mal. Plus qu'à confirmer ici. C'est ça. Oh, regardez-moi cette manœuvre. Attends, attends, qu'est-ce qui se passe là Pourquoi le... Pourquoi il me fait faire n'importe quoi Je ne sais pas. Ah voilà. Ah du coup je suis plus droit, c'est chiant. C'est chiant. Ah c'est chiant. Ah c'est chiant les gars. C'est pas grave, hein. on, est, on est nul, on est nul. Hein. Je me remets droit. Hop. Allez, abuse pas Abuse pas quand même, frérot. Tu forces, là. Mais non, tu forces Ouais, c'est bon. Ils arrivent à accéder à la remorque derrière, c'est bon. Peser emballé, n'en parlons plus. Ça, c'est fait. Let's go, 8 km, 18 minutes. C'est ça, en plus. On a vraiment fait 18 minutes, pour le coup. Let's go Alors, attendez, juste le... le... Où c'est qu'il habite Donc, moi, les gars... mon. Enfin, où c'est qu'il habite Moi, mon... Ah mais j'ai accès à Mygotopia alors que j'ai même pas mis le mode. Incroyable, hein. j'ai hâte d'y retourner par contre euh, Moi je suis à Crotterrière Sam du coup Ah voilà, M compagnie Ah bah du coup si c'est écrit on verra celui de Fox Moi Fox pour moi il est à Chirac Voilà donc euh, je dis de la merde Ah oui il est là, regardez, transport, c'est de c'est Fox C'est bien ce que je me disais, voilà Ah punaise, j'aurais dû lui passer faire un coucou quand on était à Chirac Oh je suis désolé Fox Quel débile, quel débile Bon j'ai hâte de retourner aussi euh, ici Oh il y a une petite route qui est incroyable euh, Voilà j'ai hâte d'y retourner aussi euh, On a la Nouvelle-Zélande ici <rire> Incroyable, bref les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Moi je suis content, vous me dites pour la qualité J'ai hâte, euh, on va pouvoir faire des Très bien, super, euh, je pense qu'on va se Giver du coup un peu d'argent, on verra Et puis nous on se retrouve du coup très vite pour la prochaine vidéo Après les 200 pouces bleus bien sûr C'était Mkolo, plein de bisous, ciao tout le monde